Published in the and the king decorated the you decorated the king decorated the the king of the king of the Oh, Shalom, Shalom, Corinne, sois Shalom, Shalom, Adorateur, Adoratrice, soyez les bienvenus. Shalom, ma tata, Georgette, sois béni. Alléluia. nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir. Alléluia. Oh, God. Alléluia. Shalom, shalom, woman of God, sois béni. C'est avec joie encore que nous nous retrouvons ce soir à cette heure que le Seigneur nous a donné 21 heures pour nous rassembler autour de lui. Nous voulons te dire merci Seigneur de là où tu es adoratrice, élève la voix et bénis le Seigneur Shalom, Shalom Alléluia Seigneur tu es digne, you are worth indeed, you are worthy indeed, c'est parce que tu es digne que nous, nous, nous venons ce soir encore pour t'adorer. C'est parce que tu es digne que nous sommes là pour t'adorer à tes pieds, pour t'adorer. Oh Seigneur. oh you, Oui Seigneur nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom. Oui, de là où tu es, dis merci au Seigneur, adoratrice, dis merci au Seigneur pour cette journée de vendredi. Dis merci au Seigneur pour cette semaine, ces cinq jours de travail pour ceux qui font du lundi au vendredi. Dis merci de là où tu es, dis merci au Seigneur pour ce soir, pour ce week-end, pour cette semaine. Oh, merci Seigneur Jésus, merci Jésus. Merci, nous sommes vraiment reconnaissantes, reconnaissants, reconnaissants. Pour ce soir encore, pour cette heure de grâce, cette heure de faveur, nous sommes là ce soir pour te dire merci. Merci Jésus, oh, oh, oh. merci Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Jésus, oh merci, merci Jésus. Oh. Merci. louons-lui. Oui, nous disons merci au Seigneur pour ce jour. Nous disons merci au Seigneur pour, notre, pour cette journée, pour ce qu'il a fait encore pour nous. Nous disons merci au Seigneur pour cette journée. Le psaume 118 au verset. Au verset, euh, je crois que c'est 24. Voici le verset 24 qui dit c'est ici, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie oui cette journée est une journée d'allégresse et nous, nous nous sommes dans la joie This is the day. We can still be glad in it. on peut toujours se réjouir parce qu'il n'est pas encore 23h59 donc nous disons merci au Seigneur pour ce jour, pour ce quatrième jour de ce mois de février This is the day This is the day that the Lord has made that the Lord has made We will rejoice We will rejoice and be glad in it and be glad in it « This is the day that the a has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Be glad in it, sois dans la joie parce que le Seigneur t'a préservé. Oui, quel que soit comment t'as joué, si elle a été bousculée, si elle a été lente, si elle n'a pas, tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu n'as pas eu, je ne sais pas ce que tu attendais pour ce jour. Be glad in it, sois dans la joie parce que le Seigneur a permis que tu sois encore là. Parce il y a des personnes qui se sont levées ce matin, qui sont sorties de leur maison, qui ne sont pas rentrées. Il y a des personnes qui n'ont même pas pu sortir. Sois dans la joie. Parce que c'est le jour que le Seigneur a fait. Ce jour, c'est le Seigneur qui l'a fait. Demain encore, le Seigneur fera. Sois dans la joie. Sois dans la joie. et dit merci. Soyons reconnaissants et reconnaissantes pour ce que le Seigneur a fait. Il a préservé nos pas. Il a préservé nos pas. Nous pouvons planifier les choses les choses mais les choses n'arrivent pas souvent comme comme il comme nous avons prévu comme nous avons prévu oui parce que nous planifions tout nous disons oui on fait c'est moi ce matin j'avais rendez vous à l'hôpital pour un co ex et je, comme ce n'est pas loin de la maison, je dit, bon, 10 minutes en voiture, je suis là-bas. Je me suis j'ai passé mon temps à suivre le Facebook, cette histoire de camion, je suis bien marré. Et quand je suis arrivé, il pleuvait même en plus, quand je suis arrivé, je, je me rends compte que chaque fois que je vais dans cet hôpital, il y a toujours des places de parking. J'arrive, le pla parking était totalement plein. Donc on peut prévoir les choses, mais les choses n'arrivent pas comme il le faut. J'ai tourné tourné pendant 30 à 40 minutes, J'appelais même pour leur dire que j'allais être en retard le temps qu'on me dirige quelque part pour que je puisse parquer, marcher, revenir. non le Seigneur, tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce qu'il permet, donc nous devons être dans la joie, nous devons être dans la joie. Donc, nous chantons, mm -hmm. This is the day, this is the day that the Lord rejoice, we, rejoice and be. « Be glad in it and be glad in it This is the day that the Lord has made We will rejoice and be glad in it Oh this is the day This is the day that the Lord has made Oui seigneur nous sommes dans la joie nous sommes dans la joie parce que ce jour, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui as dit au soleil de se lever et c'est toi qui as dit au soleil de rentrer dans sa tanière comme un jeune lion, c'est toi qui as dit à la lune de sortir et que la nuit vienne. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ce jour, nous bénissons ton nom pour ce jour, nous te rendons grâce Seigneur, c'est toi qui as fait ce jour et nous sommes dans la joie et nous sommes dans l'allégresse de nous retrouver encore ce soir autour de toi dans tes pieds pour te bénir pour te chanter chanter tes cantiques louer ton nom bénir ton nom glorifier ton nom Seigneur nous te disons merci Seigneur nous te rendons grâce béni sois-tu lui merci pour la journée de chaque adorateur et chaque adoratrice merci de ce que tu as permis tu nous as préservé de tout Accident, tout ce qui est accident, tout ce qui est noyade, tout ce qui est, je ne sais pas, et même que le soleil, le soleil nous n'a pas, pas brûlé, on n'a pas dit que quelqu'un a été brûlé par le soleil et que cette personne est à l'hôpital. Non, rien de tout cela. Tu as béni notre départ et tu as béni notre arrivée. Et nous te sommes reconnaissants ce soir. Et nous te bénissons. Il est 21h, tu as donné à manger. Tu as donné à manger. Oui Seigneur, Oh nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour, pour ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus. Sois élevé. Sois glorifié. Sois adoré Père. Oh merci Seigneur. Adoration à toi. Élevation à toi. Merci. Merci pour chacune de nos vies. Merci pour nos enfants, nos maisonnées, époux, épouses, conjoints, conjointes, Seigneur. Toutes les personnes qui sont autour de nous, nos frères et sœurs, nos familles spirituelles et biologiques, merci. Oh Seigneur, sois élevé. Merci Seigneur. Merci pour la. Quelquefois, nous, nous trouvons que nos vies sont simples, mais merci pour la simplicité de notre vie. Boulot, travail, tout, merci Seigneur. Oui Seigneur, merci. Mon côté Oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. côté. À na yo. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Mon côté. À Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Oh. is « Like you. Oh, my Jesus, there's none like you. There is no one like you, Father God. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il ne peut pas avoir quelqu'un comme toi, Seigneur. Oh, Jésus, qui est moi la croix pour nous Tu nous rassembles ce soir. Oui, Aboratrice, dis-le lui. dis lui qu'il n'y a personne. Il le sait, mais il veut te l'entendre. Dis, au oh, Seigneur, Jésus, qu'il n'y a personne comme lui. Oh, there's none like you, Father God. Oh, Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, oui, un Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes et il nous aime. Il a dit qu'il aime l'homme, il, il aime le péché. C'est le péché qu'il n'aime pas. Il nous aime, notre papa nous aime. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. « Il a point de Dieu comme Jésus, oui, Seigneur. »« Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. »« Oh, mon goût, -we -we. Oh, Seigneur, c'est la vérité. »« Ah, cou, il n'y a point de Dieu comme toi. »« Oh, oui. »« Oh, Seigneur, point de Dieu comme toi. »« Point de Dieu, toi, ce que tu le dis. »« Tu le dis, je suis Dieu, je suis l'éternel, ton Dieu. » Na oui, oui. Oh. Ah, kou, ah. Mungu. ah yes, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Père comme toi, comme ta servante me dit. Un Père responsable. Un Père responsable. Un Père responsable. Un Papa qui fait tout pour nous. Qui prévoit tout pour nous. Aujourd'hui, j'entendais, il y a une soeur qui, qui prêchait, qui disait que Dieu est comme ce papa qui, avant même que la rentrée n'arrive, c'est comme, il sait que la rentrée des classes arrive, il prépare tout, les cartables, les, les, les, les, uniformes, tout est prêt, avant même que les jours n'arrivent, il n'est pas ce père qui attend, qu'on euh, on donne les dates, qu'on commence l'inscription, on commence les cours, et puis tu, il vient tu te dire ma fille, je n'ai pas d'argent, non, notre papa n'est pas ce Dieu-là, il prévoit tout. Il nous a créés. La Bible dit avant même qu'on ne soit dans le sein, il était déjà notre Dieu. Dans le sein de notre mais il était notre Dieu. Depuis le sein de notre mais il était notre Dieu déjà. Il était notre Dieu, il était notre, notre protecteur. Avant même qu'on ne soit, notre Seigneur était déjà notre Dieu. Et pourquoi est-ce est qu'il ne prendrait pas soin de nous? C'est pour ça ce soir, nous voulons qu'on lui rende grâce. Nous voulons qu'on le bénisse parce qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme lui. J'aime bien quand je lis l'Ancien Testament, je crois que dans, dans de, tous les livres de, de, de, euh, à partir de nombres. Quand tous sont son, avec Moïse, la traversée du désert, chaque fois qu'il donnait des instructions à partir du livre, de, de que ce soit Exode, que ce soit Deutéronome, que ce soit Nombre, tous les livres où il donne des, de, de, de, des instructions à Moïse, il dit « Va dire à, au, au peuple d'Israël que voici, voici, parce que je suis l'Éternel. » Je suis son Dieu. Et chaque fois qu'il dit, quand je lis ça, quand j'entends ça dans mon cœur, je dis, c'est dit, et puis je dis, point. En fait, je dis, parce qu'il le dit, parce qu'il est ce qu'il dit. Il dit, je suis l'éternel ton Dieu. Je déjà dit au peuple, je suis l'éternel, il finit de donner les instructions. Voici ce qu'ils ne feront pas. Ils ne feront pas ceci, parce que je suis l'éternel ton Dieu. Je suis l'éternel de ton Dieu. Et il, il sait ce qui n'est pas comme euh, nous, non, nous, nous-mêmes, quelquefois. On, on, on hésite même à reconnaître que nous sommes parents, surtout quand les enfants nous sont déçus. Surtout quand les enfants nous ont déçus, les enfants n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire, ils n'ont pas bien travaillé à l'école. On a du, même, en quelque sorte, on hésite même pour dire que oui, c'est mon enfant. Mais c'est quand l'enfant a réussi, qu'on tape la poitrine pour dire, c'est mon enfant. Non, lui n'est pas, notre Dieu n'est pas comme ça. Il savait que ce peuple, ce peuple qui est sorti de, de l'Égypte, était un peu comme on le dit, au cours raide mais il dit je suis ton dieu il reconnaît qu'il est notre dieu quel que soit ce que nous faisons quelle que soit notre désobéissance notre dieu reconnaît qu'il est notre dieu il reconnaît qu'il est notre papa c'est pour ça que nous devons encore l'adorer c'est pour ça que nous devons encore le bénir c'est pour ça que nous devons encore lui rendre nous lui rendre grâce oh seigneur je veux te dire merci à pour you in front lui « In front of my melody, you are all that matters » Oui, on va dire au Seigneur que nous le mettons au-devant de tout. Moi, je mets Dieu au-devant de, je ne sais pas, de ma, de ma destinée pour laquelle je prie. Toi, tu sais ce qui est important pour toi dans ta vie. Ça peut être la maladie que tu veux, la santé que tu veux. Ça peut être, je ne sais pas, euh, tes enfants, la réussite des enfants. Tu vas dire au Seigneur que tu le mets au-devant au oh, devant de cette de cette situation pour laquelle tu pries oh parce que c'est lui qui qui mérite être mis ah put you in front oh in front of my destiny you are all that matter yes you are all that matter. oh I put you in front yes in front of my melody You are all that matter. Oh, you are all that matter. Oh, I put you in front. In front of my husband. Oh, you are all that matter. Oh, you are all that matter. Oh, oh, way, oh, way. Oh, you are all that matter. oh, oh Qui, qui, C'est toi qui... C'est toi qui... Tu es le plus important. Tu es l'être le plus important de ma vie. A pour une fois, je te place au-devant de tout, de tout ce qui cher. Je te place au-devant de mon époux, de ma fille. Je te place au-devant de mes entreprises. Je te place au-devant de, des aspirations les plus secrètes de mon cœur. Oui, Seigneur, je te place au-devant parce que toi seul suffit. Oui, toi seul suffit. A pour une fois de tout. A pour tu une fois de mes désirs. A pour tu une fois de tout. I'm praying for day and night. Parce que c'est toi qui, c'est toi le plus important. Yes, I put you in front. Oh, in front of my destiny. Oh, you are all that matters. Oh, you are all that matters. Oh, I put you in front. Oh. In front of my position, oh, you are all that matter. Oh, you are all that matter. Oh, I put you in front of me. In front of my well being, oh, you are all that matter. Oh, you are all that matter. Oh, oh way, way, oh, way. You are all damare oh oh oh, oh, oh, oh oh oh you to... non, dieu il est un dieu jaloux comme il le dit dans sa parole il dit je suis un dieu jaloux il a dit cela à moïse dit au peuple d'Israël que je suis un dieu jaloux c'est pour ça que nous ne doivent pas se prosterner devant des autres dieux il est un dieu jaloux il ne veut pas que nous le mettions au même pied ne que ce que nous possédons, que ce soit l'argent, que ce soit nos enfants, que ce soit notre famille, que ce soit époux, épouse, que ce soit ce que nous mettons au devant, pour lesquels nous nous levons tôt, pour lesquels nous, nous jeûnons, même pour notre santé, pour notre santé, nous devons le mettre au devant de tout. C'est lui seul, c'est lui seul, c'est lui seul, c'est lui seul. Oh notre Dieu, il est celui qui mérite notre, notre adoration. Il est celui qui mérite notre, notre, notre, notre, notre louange. Il est celui qui mérite. Il est celui qui mérite notre adoration. Il est celui qui mérite notre louange. Oh notre Dieu, tu es bon. Papa, tu es glorieux. Je veux te dire merci. Je veux te, te dire merci. Comme le somme le 63, Moïse dit. Pardon, David dit. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Et si je ne, je, je ne contemple, je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais lève, chez et célèbre tes louanges, je te bénirai dans toute ma vie.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 Car ah, tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Alléluia. Il dit même que pendant qu'il est couché sur sa couche, quand il est couché sur sa couche, moi, David, médite. Il dit, je pense à toi sur ma couche. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Il ne il passe pas un moment, un seul moment, sans penser à son Dieu. David ne passe pas un seul moment. Oh, sans penser à l'éternel des amis. Celui qui a fait de lui, le roi David. Celui qui a fait de lui, le roi lui, le dernier d'une famille. Celui-ci qui on ne comptait pas. Celui qui ne comptait même pas. Au point qu'on est, est venu donner l'onction, on n'a même pas pensé à lui. Il dit, il sait où le Seigneur le cherchait. Oh, adorateur, adoratrice, je ne sais pas si tu, tu te vois comme David. Parce que moi, je me vois comme David. Je me vois comme David. Parce que pendant longtemps, on n'est pas sur moi, on espérait, on se disait « Mais qu'est-ce qui pouvait venir de Rennes Quand on doit demander les choses, on ne m'informe pas, on ne me demande pas. Oui, c'est toujours Rennes qui a des problèmes, mais le Seigneur dit « C'est toi que j'ai choisi, c'est ce qu'il te dit, adorateur, adoratrice. » C'est pour ça que, comme David, nous, nous devons penser à l'éternel, tout, à tout moment, pendant les veilles de la nuit, pendant l'éveil de la nuit, nous devons penser à lui, méditer et lever notre cœur vers lui. Nous devons, le matin, il doit être la première pensée qui nous traverse. « Oh Seigneur, je n'ai pas pu me lever à temps pour te prier, pardon. Oh Seigneur, merci de m'avoir permis de me lever, de la force de me lever pour dévancer le roi avec toi. Oh Seigneur, merci à midi. » Comme Daniel, comme Daniel qui, la Bible déclare qu'il avait l'esprit supérieur. C'est pour ça que le roi voulait le mettre au-dessus de tout. Oui, parce qu'il avait l'esprit supérieur, parce qu'il passait, il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Nous aussi, comme David, comme Daniel, nous devons nous, penser à l'éternel. Pensez à l'éternel à tout moment. Nous devons penser à l'éternel. Nous devons penser à nos Dieu, au roi des rois, au Seigneur. Lui dit, Seigneur, tu es ma pensée. Tu es ma Pensée. Tu es celui oh, que je veux chouchouter. Tu es celui-là que je veux admirer. Tu es celui-là que je veux contempler. Tenez, tenez, mon amour est pour toi. Les premières pensées de mon cœur, c'est pour toi. Les, les dernières pensées avant de m'endormir, c'est vers toi comme David. Oh, quand je suis couché sur ma couche, fais comme lui, couché sur notre couche, souvent, on a, on a, on a un manque de sommeil. On n'arrive pas à dormir. Mais on se dit, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir mais parce que le Seigneur peut-être, le Saint-Esprit veut nous parler. Mais comme notre esprit est perturbé par les soucis de, de, ce, de, ce, de, ce, de l'instant, du moment, nous ne pouvons nous prêtons pas attention. Mais le Seigneur veut, nous, veut que notre, notre âme s'élève avant de nous endormir. Oh, éternel, nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'adorer. Nous voulons élever. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Adorateur, adoratrice, proclame qu'il est l'alpha et l'oméga au oh, de ta vie. Proclame qu'il est la fin l'oméga de ta maison. Il est la fin l'oméga de, de ton cœur. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy. le désir de notre cœur est posé sur toi et tourné vers toi le désir de notre cœur est tourné vers toi éternel Familio. Tu nous as sorti de la servitude des esprits méchants de la maison de nos pères et de nos mères. Oui, tu nous as sorti de la servitude de la malédiction. Oh Seigneur, c'est pour ça ce soir. We just want to worship you, Father God. Nous voulons simplement t'adorer, nous voulons simplement te dire que tu es Dieu, nous voulons simplement que tu que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier, le Dieu qui règne l'éternité en éternité, et celui qui n'a pas de pareil, qui est incomparable, celui qui est grand, celui qui est immensément grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, celui qui parle, oh, quand tu parles, tout se tait, tout fait, -ci. qui peut, Père, qui peut bloquer ta parole qui peut se lever contre toi Qui peut Personne Personne Jésus Quand tu, tu agissais avec puissance et autorité, tu agissais avec puissance et autorité jusqu'à ce que même les démons disaient, mais tu es venu pour nous perdre, Jésus fils de Dieu, parce qu'ils savaient qui tu étais. Oh, c'est pour ça que ce soir encore, nous sommes prosternés devant toi. Nous sommes prosternés devant toi. Nous sommes prosternés devant toi. Prosténé. Adorons, adorons notre Dieu. Il est notre libérateur, effectivement. Yahweh. Oh, il nous a libérés de beaucoup de choses. Il nous a délivré. Et ce n'est pas seulement nous, mais nos familles, nos maisons, nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants. Oh Seigneur, prosténé. Oh, Yahweh. oh, Seigneur. oh, Prostene. oh, oh, oh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. oh, oh, toi Seigneur, nous sommes procédés devant ta gloire, ta majesté tu es Dieu Seigneur et nul ne peut te tenir devant toi nul ne peut venir à toi Seigneur et se montrer à toi s'adresser devant toi comme son égal non, tu es notre Dieu le créateur du ciel et de la terre celui qui nous a créés à son image selon sa ressemblance, qui a fait de nous ses enfants, oh Seigneur à tous ceux qui l'ont reçu, le, le le prologue des Jean dit Il a arrêté, crois en son nom. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous nous avons reçu notre Seigneur Jésus et nous croyons en son nom. Et par sa, ta grâce, Père, tu as fait de nous tes enfants. Tu as le pouvoir de devenir tes enfants, tes enfants bien-aimés. Ô éternel, nous sommes dans l'allégresse. Nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux de t'avoir comme Père. Nous sommes heureux de t'avoir comme Sauveur, comme Rédempteur Jésus. Nous nous sommes heureux de ta voix comme, oh Seigneur, notre Dieu, co-héritier de, cohéritier de la gloire de Dieu en cas de Christ. Oui, qui peut faire cela, ce n'est que toi. Qui peut agir comme tu le fais, Père Pas les dieux de nos, pas dieux de nos, de, de nos villages, non. Par les dieux de nos villages, non. Les dieux de nos villages ne font pas ce que toi tu fais. Tu es le Papa bon, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le roi de gloire. Oh, oh Papa, nous te disons merci. Nous te rend donc grâce. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois celui qui règne d'éternité en éternité. Oh Seigneur, Kora Kambashir, Kora Kambashir. Toi seul mérite la louange. Toi seul mérite la louange. Toi seul mérite l'adoration. Père, nous voici ce soir encore, comme chaque soir, devant toi. Devant toi pour te contempler, oh, oui. ah. Seigneur pour te contempler, tu nous choisis, tu nous appelles à te servir, et par ta grâce, tu nous permets, tu nous aides à te dire oui, tu nous aides à te dire oui, parce que le oui que nous donnons, ce n'est pas de nous-mêmes, non, ce n'est pas possible, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous qui, nous, qui nous appelle à te servir, et père, je veux te dire merci, parce que Seigneur, sur cette plateforme, ô éternel, tu as prévu, de grandes choses. Tu as sélectionné des élus. Tu as sélectionné des élus, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté du cœur. Aïe, Seigneur, c'est ce que tu as prévu pour tes enfants sur cette plateforme d'adoration. C'est ce que tu as prévu. Parce que, Seigneur, oh Éternel, tu ne fais pas, tu ne, dis, tu ne choisis pas les gens juste pour plaisir. C'est parce que tu veux. Tu veux transformer nos vies. Tu veux que nous soyons des témoignages vivants, des témoignages vivants pour, pour donner pour gloire à ton nom, tes témoignages. Oui, Seigneur, comme Jean a rendu témoignage de Jésus, comme Jean a rendu témoignage. Oui, Seigneur, c'est ce que tu veux. Que nous rendions témoignage de Jésus, que nous rendions témoignage de Jésus-Christ, notre sauveur, que nous rendons témoignage de Jésus et que le monde sache que ce n'est pas un Dieu comme les autres que nous adorons. Ce n'est pas le Dieu de nos villages que nous adorons. Non, c'est le vrai Dieu, l'unique, celui qui nous a rachetés par son sang, celui qui nous a fait, qui nous a donné le casque du salut, celui qui a fait de nous enfants du Dieu. Oui, les Juifs, on avait, avait du mal à accepter que ce Dieu, ce Créateur, ce Dieu invisible, puissent avoir des enfants, puissent avoir des enfants. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas que Jésus dise, mon Père, mais toi tu nous donnes la possibilité, la grâce de t'appeler Père, de t'appeler Père. Oh, béni sois-tu Seigneur, oh, béni sois-tu Seigneur, oh, béni sois-tu Seigneur, merci pour tes projets de paix pour les membres de cette plateforme. Tu les as déjà sélectionnés, tu les as déjà sélectionnés, tu les as déjà sélectionnés. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur cette terre, sur cette plateforme comme dans les cieux. Que ton règne vienne, Père. Que ton règne vienne, Père, comme tu l'as prévu. Comme tu l'as prévu. Comme tu l'as prévu. La manière dont tu as prévu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Béni sois-tu éternel. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te rendons grâce. Et rien, Seigneur. Rien ne pourra empêcher ce que toi tu as prévu d'arriver dans nos vies. Kurakamba au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rendeki, ride kinda kura kamba chérie de kende koura. Renbe kiri de kinda kuri de kende kora Oh merci Seigneur. Oh Rakamba chere de kende. Ah méga. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha. Omega, Omega. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha. Oh, méga, pas toi, Jésus. À ah, pas toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Oh, tu es le Dieu créateur. Tu es l'unique Dieu. Oui, Seigneur, tu es. À ah, pas toi. Oh, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu créateur. Tu es l'unique Dieu, Jésus. Oh, à part toi, oh, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et eh, eh, Alpha, Omega, oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et eh, eh, Alpha, Omega, Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu ce matin. Ce matin, pendant ma prière, au cours de ma prière, c'était l'image que j'ai vue, c'était tellement rapide. Je veux, rendre Je veux rendre gloire au Seigneur. C'était sûr que le Seigneur m'a montré l'image de, de, notre, de notre page WhatsApp. Et, et sur ce, ce groupe de WhatsApp, il a fait circuler des photos, les photos des membres, de certains membres de cette plateforme. Et c'était des personnes qu'il avait sélectionnées pour des bénédictions. Je n'ai pas vu le visage des personnes. Le Seigneur m'est témoin. Je ne, je, ne, je ne dis que ce que j'ai vu ce matin. J'avais même oublié c'est tout à l'heure quand j'ai commencé et que l'image m'est revenue. C'était comme quand on est sur la, sur la, le groupe et les photos, il a fait passer des photos de plusieurs personnes. Ces personnes qu'il a sélectionnées pour des bénédictions. Et je veux rendre gloire au Seigneur pour cette sélection. Que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur, dans, sur cette plateforme comme il a prévu au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous savons que tu as disposé les anges pour camper autour des membres de cette plateforme. Seigneur, même si ce n'est pas tous les membres de cette plateforme que tu as sélectionnés pour les bénédictions à venir, mais nous savons que cette liste, tu vas tes bénédictions tu choisis et il y aura une autre vague de personnes qui vont venir, une autre vague de bénédictions encore. Et nous te bénissons et nous t'élevons et nous te rendons grâce. Nous célébrons ton nom, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Nous te disons merci, papa, pour ce que tu as prévu. Et nous demandons aux de camper autour de, de, de, de cette plateforme et que tes bénédictions que tu as libérées. Parce que si tu as montré, c'est parce que tu as libéré déjà. C'est parce que tu as libéré c'est parce que tu as libéré papa c'est parce que tu as déjà libéré cette bénédiction et que les anges crampent autour de cette, de, de cette plafonds, des personnes que tu as sélectionnées et que ta main encore coche sélectionne encore Père, tu es le Dieu te souffre demain encore tu peux sélectionner d'autres personnes sûrement que ces personnes que tu as montrées aujourd'hui c'est pour les bénédictions de ce jour demain encore Père, nous prions que tu sélectionnes encore d'autres personnes pour la gloire de ton nom oh nous te bénissons, alléluia nous bénissons ton nom nous élevons ton nom nous te rendons grâce, alléluia, oh alléluia, Seigneur. Kora kamba de kende rende kiri de kinda kora, kamba chere de kende kora, rende kiri de kinda kora, kamba chere de kende Oh Seigneur, oh oui, nous élevons ton nom, nous nous mettons à adorer, Seigneur, car tu mérites, tu mérites la gloire. Oh, source de gloire. parce que tu mérites la gloire pour tout ce que tu fais pour tes enfants tu es un dieu fidèle tu vois la fidélité de ce de ton peuple tu vois la fidélité seigneur oh, yes, oh. c'est toi qui fais des miracles so great. you do miracles so great. there is no one like you father god There is no one less like you. There's no. there will never be any God like you, Father. You do miracles so great. You do miracles so powerful. Oh Seigneur! Yes, you do miracles so great. The miracles so puissant, tellement puissant, Seigneur. Ah Seigneur, cette platform, elle est bénie. A platform me there's no one like less like you there's no one like you father God there's no one like you father there is no one like you father God there is no one like you father you deserve the glory father you deserve the honor you deserve the glory you deserve the power you deserve our worship every night every nine o'clock we are here there's always somebody here worshiping your name blessing your name. Magnify your name. leave it in your name. Oh, because you deserve it. Because you, because you deserve it, Father God. Be blessed, Father. Yes, we lift your name. We lift our heart. We lift our voice to worship your name. To bless your name, Father God. Oh, Father, nous te bénissons. Oui, tu fais des miracles grands. Tu fais des miracles tellement grands. Tu fais des prodiges. Des prodiges, des prodiges, des prodiges, des prodiges, des prodiges, des prodiges, prodige, Seigneur. Oh Père, nous te bénissons. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you, Father God. There is no one like you, Father God. Miracles so great. Miracles so powerful. Miracles so outstanding. Outstanding miracles. Oh, Father God. Miracles. Amazing miracles. C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous voyons déjà. C'est ce que nous voyons déjà. C'est ce que nous constatons déjà. Oh, nous te bénissons, Père Dieu puissant. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Ce que tu fais est puissant. Ce que tu fais est puissant. Nous recevons tes bénédictions avec, avec, avec, avec, avec allégresse, avec reconnaissance, action de grâce. Nous recevons, nous disons merci déjà pour tes pour tes bénédictions, nous disons merci déjà pour tes bénédictions nous disons merci déjà pour tes bénédictions nous te disons merci pour tes miracles des miracles, des miracles, des miracles oui Seigneur là où ton nom est proclamé là où il y a les miracles oui, partout où tu passais Jésus, tu guérissais les malades tu faisais du bien tu faisais du bien tu faisais du bien, et cette plateforme c'est ce que tu fais nous ne venons pas juste pour nous, pour nous fortifier, pour nous pour faire du positive uh, thinking, pour avoir des pensées positives. Mais pour... Non, nous venons en ton nom. Et ce que, ce que tu mets sur nos lèvres, ce que tu mets dans nos cœurs, c'est ce que nous déversons. Et nous te bénissons. Et nous t'élevons. Oh, sois adoré, papa. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Oh, tu es Dieu, tu es roi. Oh, rakambashire de rakambashire de Rendez-kiiri de kenda kura kamba shiri de kende kura, oh de kende kura kamba shiri de kende kura kamba shiri de kende kura, oh kamba shiri de kende kura kamba shiri de kende kura. Rendez-kiiri de kenda kura kamba shiri reçoit l'adoration, Reçois notre louange, Reçois paix, Reçois la loi de tes enfants, tes enfants tes bien-aimés. Oh ce peuple que nous sommes, le peuple de ton pâturage. Oui Seigneur nous te bénissons. Et nous te levons, nous te rendons grâce. Merci, Papa Yahweh. Oui, Seigneur, je suis dans Comme le psaume 63 que je disais tout à l'heure, qui continue à partir du verset 8 qui dit, « Car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. » Alléluia. Paix. nous sommes reconnaissants parce que nous sommes dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Nous sommes dans la reconnaissance. Nous sommes reconnaissants à l'ombre de tes ailes. Oui, Seigneur, nous savons que tu as positionné des anges autour de nous pour, pour, pour veiller sur nous. Et nous sommes à l'ombre de tes grands bras. Nous sommes à l'ombre de tes grands bras. Et nous te bénissons. Et nous te levons, Papa. Oh, Père, nous sommes voici tes enfants. C'est avec action de grâce que nous sommes là ce soir. C'est avec action de grâce que nous sommes là ce soir. Une semaine est en train de s'achever. Nous rentrons pleinement dans le mois de février. Et Seigneur, c'est avec confiance, c'est avec joie que nous, nous, nous, nous continuons notre marche. Nous continuons vers le témoignage, vers le témoignage, vers les actions de grâce, avec des actions de grâce, vers le témoignage, avec des actions de grâce. Oui, Seigneur, avant même que nous ne voyions déjà, nous nous sommes dans la joie et nous te bénissons et nous te levons. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous bénissons ton nom. Kur de Ken de Kura Kamba Shir de Ken de Reinde Kiri de Ken de Kora, Kamba Sheri de Kendecora. Reinde Kiri de Kinda Kura Kamba shirede de Kura. Ah. Léluia. Ah le cantique des racheté. Ah, Seigneur, tu nous as rachetés à tellement de malheurs, tellement de mauvaises choses, tellement de mauvaises choses que, Seigneur, quand nous chantons ce cantique, nous sommes reconnaissants encore. Alléluia! Oh, Alléluia! Oh, Alléluia! œuvres magnifiques gloire à toi pour tes prodiges dans nos vies gloire à toi pour tes, pour tes bienfaits gloire à toi pour ce jour ce jour cette journée que tu as faite. oh nous sommes nous sommes dans un compte. nous sommes toujours dans la joie et l'allégresse nous sommes toujours dans la grâce et l'allégresse lui cette journée est une journée l'allégresse et de joie cette journée est une journée de témoignage. lui nous témoignons déjà nous avons même que nos vieux ne voient. Nous témoignons déjà. Nous témoignons déjà. Car il nous dit d'être toujours dans l'action de grâce. Nous témoignons même que le témoignage de, de nos que soit donné. Nous sommes dans la joie. Nous savons que le Seigneur a fait. Nous savons que le Seigneur a fait. Nous savons que le Seigneur a fait. Il a entendu nos voix. Il a entendu nos cris. Il a entendu. Oui, il a entendu nos prières. Il a entendu nos prières. Il dit autant favorable. Oui, comme le sommes le son 34, verset 7, quand un pauvre un malheureux crie l'éternel entend, il le sonne de toutes ses détresses. Oui, le Seigneur a entendu nos voix. Et il envoie, de l'ange, l'éternel camp autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Oui, adorateur, adoratrice, le Seigneur a entendu nos cris. Le Seigneur a entendu nos, nos, nos, nos cris, nos pleurs. Il a entendu. Il Quand un pauvre cri. l'éternel le l'entend. Nous devons être dans l'action de grâce. Nous devons être dans l'action de grâce. Nous devons tous les jours lui rendre grâce. Nous devons toujours lui rendre grâce, même les gens qui ne sont pas qui ne connaissent pas Christ ceux qui n'ont pas accepté Christ qui sont, qui, ils, sont, ils connaissent l'effet la puissance de la gratitude de la gratitude soyons dans l'action de grâce tous les jours soyons dans l'action de grâce tous les jours quel que soit ce qui ne va pas quel que soit ce qui ne va pas Oh, en ce moment je dis aujourd'hui quand j'ai une soeur, j'ai ma soeur pendant des années, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié pour sa fille, ma nièce. C'était difficile, difficile. Mais aujourd'hui, ce matin, cette après-midi m'a appelé, m'a dit ma soeur, ma petite soeur, voici ce que le Seigneur. C'est-à-dire que les choses, c'était toujours tendu entre, entre sa fille et son époux. Mais aujourd'hui, sa fille, je dis, le Dieu entend nos prix. Il entend nos cris. Il entend les, surtout les, pri les prières d'une mère pour ses enfants ah les prières d'une mère sont puissantes les prières d'une mère sont, sont puissantes n'arrêtez jamais de prier pour vos enfants un jour je donnais le témoignage de ma fille et ma nièce aujourd'hui elle est partie trouver son papa et elle s'est mise à genoux c'est-à-dire que chaque fois qu'on priait on prie au dieu Seigneur elle, même, on peut, elle et moi, on peut m'appeler, on peut passer, je me souviens d'un moment où on a passé des nuits blanches à parler, parler, parler, parler quand tu parles ici mais là-bas, oh. mais le Seigneur, il entend nos cris. Il entend nos cris. Quand on prie, le Seigneur entend. Que ce soit pour ton enfant, que ce soit pour toi-même, que ce soit pour moi, ma fille. son côté de son papa, les filles ne vont pas, de côté de son papa, les filles ne passent pas, ne, ne vont pas à l'université. Les filles, je vais, commencer, je vais commencer petit, puis je vais terminer un autre jour. Les filles ne vont pas, ma fille de côté de son père. Les enfants, des filles ne vont pas à l'université. Eux là, les filles, à leur limite, peut-être qu'est-ce qu'elles ont trouvé ces bacs, après ça, là, on s'assoit. Quand ma fille est rentrée, à, à, à, à, à, ici, à Secondary School, l'école, le lycée, c'était hein, les batailles. Toi là, l'école, c'était autre chose. C'était autre chose, jusqu'à ce que... dans quand, comme l'Église le dit, au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Et je me suis assis, j'ai réfléchi, Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux, dans son côté paternel, là. On ne va pas loin. On ne va pas loin. Et je me suis levée, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Prier, avec le soutien de mes soeurs. Prier. Combat, détruire, déraciner le combat spirituel. Jusqu'aujourd'hui, elle va bientôt finir son, son année son année de, de, de comment est-ce qu'on appelle, de l'université, pour aller encore, pour continuer encore. Je veux rendre grâce au Seigneur. Et je, quand je pense à ma nièce aussi, ce qui s'est passé hier, qui est venu demander la bénédiction de son père, à notre Dieu, <rire> n'arrêtons même sa ma soeur n'arrêtons jamais de prier. N'arrêtons jamais de prier, notre Seigneur. N'arrêtons jamais de prier. Et de crier parce qu'il entend. Quand tu finis de crier, dis merci le Seigneur entend nos prières. Et quand un pauvre et malheureux crie, il entend. Il le délivre de ses détresses. C'est ton enfant. Crie. Prie. Il entend pour ton enfant. C'est pour toi même. Prie. C'est pour ton foyer qui bat de l'être. Prie. C'est pour ta vie, ta santé. C'est pour ton ministre Prie. Prie, prie, prie, prie, prie. Le Seigneur entend. Et on dit merci. Je veux dire merci, je veux rendre grâce, je veux rendre grâce, je veux rendre grâce au Seigneur. We, « We rejoice and be glad in it » comme, je, comme le, le, le cantique avec lequel j'ai commencé. C'est un jour de joie, tous les jours sont des jours de joie. Notre Seigneur il fait lever son soleil pour que nous soyons encore dans la joie. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à notre Dieu. Bénissons son nom. Oui, bénissons son nom quand nous finissons de crier, quand nous finissons de nous coucher, de pleurer, levons-nous et rendons grâce au Seigneur. Quand nous finissons acheter, terminons nos prières toujours avec des actions de grâce. Finissons nos temps de pleurs avec des actions de grâce. Parce que c'est ce que, parce que c'est le signe que notre Dieu a entendu, notre prière. Nous avons, c'est notre signe de foi, c'est notre témoignage de foi. Finissons nos temps de prière avec action de grâce. Bénissons notre Dieu, car il est grand, car il est fort. Le Dieu que nous prions, il est le papa des papas, le Père responsable, il connaît, il sait ce dont nous avons. Il entend, il nous laisse dans des, dans des situations peut-être difficiles. Parce qu'il sait, parce qu'il y, y avait il y a toujours eu une leçon. Il y a toujours une leçon pour demain, pour quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Tout ce que nous traversons, c'est pour demain. C'est pour dire à l'autre, demain, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Ma nièce dit qu'elle s'est assise. Et une elle a dit, papa, maman on me casse les oreilles tous les jours. Il faut prier, il faut prier, mais depuis là, quand je rentre ici, c'est bloqué. Je vais ici, c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Le Dieu a ouvert, le, il, a, il a ouvert le chemin, que ce soit au niveau administratif, tout. Le Seigneur, il entend, il entend, il entend, il entend. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait pour chacune de nos vies individuellement et en tant que famille sur cette plateforme. Je veux rendre grâce au Seigneur pour chaque de nos vies, nos enfants, nos familles, nos familles, familles spirituelles, pour ce qu'il fait dans nos familles spirituelles, pour les personnes qui nous confient des âmes, parce qu'il nous confient des âmes. il nous confie des âmes pour ces âmes-là. Nous voulons nous rendre grâce pour cette plateforme sur laquelle nous permet de venir l'adorer. Parce que si il n'y avait pas cette plateforme, moi, je ne serais pas là 7h à 21h en train d'adorer. De, de, de, je serais peut-être en train de faire quelque chose d'autre, de prier plus tard. Mais je veux rendre grâce au Seigneur, je veux rendre grâce au Seigneur, parce qu'il me fait, il me donne la, la grâce, il me fait la grâce de venir, de mettre ma confiance en lui, pour dire Seigneur, je ne sais pas chanter, mais je veux me disposer pour que tu mettes les cantiques sur mes lèvres, pour que tu mettes des paroles sur mes lèvres, pour moi-même et pour tes, tes enfants qui sont sur cette plateforme. Je veux rendre grâce au Seigneur pour cette plateforme. Je veux rendre grâce au Seigneur encore pour la vie de celle par qui il est passé, pour Mettre sur place cette plateforme. Je veux mettre je veux, grâce au Seigneur pour notre, notre la chouchou de ténèbres, notre matata. Euh, je, je veux bénir le nom de Dieu du Seigneur pour sa vie, pour ce qu'il a prévu pour elle, pour le témoignage de pousse flanc. le témoignage qu'on coupe. Il y a des témoignages quand tu entends te dire waouh wow, Mais j'avais entendu parler de lui. Mais, mais maintenant, mes mais yeux l'ont vu. Et c'est ce témoignage-là qu'il prépare pour sa servante. C'est ce témoignage qu'il prépare pour, pour ses enfants. Qu'il a placé sur cette plateforme. Notre Dieu, nous-mêmes qui sommes, je veux pas, comme il le dit, nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Lui, nous aussi qui sommes mauvais, nous savons récompenser des personnes qui nous font du bien. Qui font qu'ils qui obéissent tous nos enfants. Quand nos enfants se comportent bien, on les recompose. À plus forte raison, notre Dieu, le Dieu parfait, ne récompenserait pas ses enfants. Qui chaque jour se dispose pour l'adorer. Pour chaque jour, se dispose, qui prennent un temps pour être dans ses pavis, pour le louer. Notre Dieu, il est le meilleur. Il est le meilleur des papas. Il est le meilleur des, des patrons. Il est le meilleur des patrons. C'est vrai. qu'il dit que quand le maître vient du champ il ne dira pas au serviteur « Va te, te laver, va manger. » Non, il demandera au serviteur de le servir. C'est ce qu'il nous demande de faire. Après notre journée de travail, après nous avoir fini avec notre maison, occuper, nous occuper de, nos, de notre famille, ou même, nous, de nous, même si nous vivons seuls. Il nous appelle encore à venir le servir à 21h. Et quand il voit tout cela, il dit, bon et serviteur, bon et loyal serviteur, assieds-toi à ma droite. Et c'est ce qu'il fait. Nous avons, nous, il va nous asseoir à sa droite, sur cette terre des vivants, avant que nous soyons dans les lieux célestes. Il nous fera asseoir à sa table, à, ta, à, à sa droite, sur cette terre, avant d'arriver dans les lieux célestes dans la Jérusalem céleste nous serons assises et assis à sa droite sur cette, sur cette terre des vivants avant d'être devant sa face dans le nom de Jésus, parce que il nous, a, il nous a sauvés pour cette terre aussi, il nous a sauvés aussi pour, pour, pour le paradis et nous allons bénéficier de ce salut sur cette terre sur cette plateforme, pour que les témoignages soient écrits sur la plateforme, sur les plateformes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, et que le monde sache que les gens, les frères et ceux qui sont sur cette plateforme, qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas actifs, qui ne même sur le, sur le, le, le forum groupe WhatsApp, qui ne sont pas, sachent se rendre compte que... Hein, il est bon de servir le Seigneur. Il est vraiment bon de le servir. Moi aussi, je vais m'y mettre. Moi aussi, je vais m'attacher. Moi aussi, je vais disposer mon temps, peut-être une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine, ou bien mon week-end, pour adorer, pour venir adorer. Même si la personne qui passe ne chante pas bien, ne connaît pas les paroles, mais je vais m'attacher à l'onction de cette plateforme pour bénir mon Dieu, pour bénir mon roi. Oh! oh. Papa, nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te louons. Nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Père. Lui, Seigneur, que tes anges campent autour des adorateurs et adoratrices de cette plateforme qui sont en Côte d'Ivoire, spécialement à Nous savons tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. La police peut dire autre chose, mais nous savons qu'il y a la réalité des enlèvements et tout. Que les anges campent autour des bien-aimés de Dieu dans nos, fam de nos familles, des membres de nos familles, de nos enfants qui sortent, de nos adolescents et adolescentes, de tous les membres de nos familles, que le Ténèque envoie ces anges camper autour de nous, et que nous-mêmes, que ce soit notre, que ce soit le continent sur lequel nous sommes, les pays dans lesquels nous sommes, où on dit plus ou moins, safe, mais personne n'est safe quelque part, que les anges campent toujours autour de nous, que les anges des campent autour de nous, et qui nous arrachent au danger, que ce soit de manière Attaques soient mystiques ou physiques, que les anges agissent puissamment pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons bénir son nom, nous voulons élever ton nom, Père. Nous voulons te dire merci, Esprit de Dieu. Toi qui as conduit ce temps, toi qui as mis les paroles sur mes lèvres, je veux te dire merci, consolateur, oh ami, toi qui es notre aide, toi qui es l'avocat, toi, qui, toi qui, qui nous inspire, toi qui nous fait prier. Selon le désir du Père. Toi qui nous fait parler. Selon ce que le Seigneur a disposé, a, a, a, veut entendre ou nous fait entendre. Toi qui nous, qui nous, qui nous fortifie. Nous-mêmes qui passons. Moi-même qui suis là, tu me fortifies. Tu me fortifies, tu me défies parce que tu mets sur mes lèvres. Je veux te dire merci, Esprit de Dieu. Je veux bénir ton nom. Je veux t'élever pour chaque membre de cette plateforme spécialement les personnes qui sont connectées, je veux bénir ton nom, oh Dieu vivant, je veux célébrer ton nom, toi l'alpha et l'oméga, toi qui fais de nous des témoignages, des témoins de Christ, des témoins de Christ, toi qui nous donnes l'onction nécessaire pour aller dehors et de faire des, des, des disciples, toi qui nous donnes l'onction de, de faire des disciples dans nos maisons et dehors, toi qui nous donnes l'onction de guérir les malades et de parler, à la mort, pour que la mort disparaisse, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, Béni sois tu papa, oh, sois élevé, que l'onction de, de, de du Saint-Esprit visite chaque maison, visite chaque famille malade, chaque personne malade, qui a un bobo dans, dans, son, dans, son, dans son corps, que la maladie disparaisse, que l'onction du Saint-Esprit brise le joug dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos enfants, pour que tout enfant difficile Oh Seigneur, tout enfant difficile. Tout enfant difficile reçoivent la restauration au nom de Jésus. Parce que tu m'as fait expérimenter cela. Que ce soit pour moi-même, ma fille, que ce soit pour ma, ma nièce, que ce soit pour des personnes qui me sont proches, que tu me fais expérimenter. Comment est-ce que tu transformes la vie des enfants Comment est-ce que tu tu changes les choses Père, nous voulons te dire merci. Et je vais te confier nos enfants. Je vais te confier nos enfants, surtout les enfants les plus difficiles. Les enfants qui font du souci à deux parents. Nous te bénissons pour leur vie. Parce que c'est. Tu, tu Ils sont peut-être difficiles parce que l'ennemi connaît la, la, la, la grâce que tu as mise sur la vie de ses enfants. C'est pour ça que l'ennemi les fatigue. Et nous bénissons ton nom et nous te les cachons dans, dans, dans ton cœur sacré, Jésus. Que le sang jaillissant de ton cœur visite ses enfants, les restaure, les guérisse et les remette sur pied, Le plus le chemin de leur destinée, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. De la même manière, Jésus t'a dit qu'aucun de tes disciples, aucun de tu as dit au oh, père, père, aucun de ce que tu m'as confié n'est perdu. Sinon, sinon, celui qui était prédestiné, nous aussi, nous proclamons qu'aucun de nos enfants ne sera perdu. Aucun de nos enfants ne se perdra. Aucun de nos enfants, ni petits-enfants, ne se perdra loin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Nous te disons merci. Béni sois-tu, Dieu vivant. Sois élevé soit glorifié au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Shalom, Shalom, que le sang de Jésus sécurise tout ce que nous avons proclamé, les bénédictions et la vie de tous les membres de cette famille dans le nom de Jésus. c'était un plaisir encore pour moi. Je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a permis. Je veux le bénir, je veux lui rendre grâce et que nous puissions encore demain nous rassembler, encore nous retrouver encore ici pour bénir le nom de notre Seigneur à 21h, et que nous ayons un, un, un week-end, un samedi. Magnifique, sous la protection des anges de Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonne, Bonne nuit, shalom, que le Seigneur nous garde, et à demain. Je vous aime. Bisous. Bye.